Le Sommet Dakar 2 est donc un événement continental engageant les chefs d'État et de gouvernement africains afin de mobiliser les ressources des gouvernements, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé et des collectivités territoriales pour exploiter le potentiel agricole et alimentaire de l'Afrique. Vous conviendrez avec moi que le monde a besoin de l'Afrique pour régler la question de la faim comme le stipulent les objectifs du développement durable. Conscient de la problématique de l'heure, après une évaluation des crises liées à la pandémie de Covid-19, la guerre ukraino-russe, M. le Président Macky Président de la République du Sénégal, et par ailleurs, Président en exercice de l'Union africaine, a instruit le gouvernement du Sénégal à formuler une stratégie nationale de souveraineté alimentaire consensuelle, pragmatique et durable. Cette forte volonté, doublée d'un engagement de tous, appelle la définition d'une politique agricole et alimentaire durable qui vise à intensifier les systèmes de production alimentaire et de production végétale, animale et alliétique prioritaire pour assurer une souveraineté alimentaire durable et de créer des emplois décents aux jeunes et aux femmes. Au sommet de Dakar 2, une quarantaine de pays africains défendront leurs pactes nationaux devant la BAT et les différents partenaires technique et financier